Ajoute pas un petit peu de bain pour gode de petit ça là que ne seront avec a volonté de la je peux pas savoir du tout il la de problème de ma bonne passe tu peux pas me dire où c'est moi qui te mettez Je ma à Je la suis venu à la fin de mon conseil. Je suis tu à la fin Je la fin de mon conseil. Je suis la fin de mon conseil. I don't know what you mean. I the know what you mean. I don't you I you you I I you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 des airs, important. Amen, amen. As sa'em, je suis un peu à un angouillard. Je Je Je à a a more time. Alléluia allons, allons, allons, Alala tu am a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of na little bit of a little bit of a Oh papa le le la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 la loquette aurait bien à la bine la bine à la bine à la la bine nous avons bine à la bine à la bine à la bine à la bine la bine la bine à la bine à la bine à la à la bine à la bine à la bine à la bine à la la bine à la à la bine à la bine à à la On N'y la que pour que vous C'est Amen, amen, amen, amen. Solan n'importe bien ensemble. ensemble. Nous ensemble. mamae kole yesu <tries> e mama mama kuma bae banana mama ale beta ma boko beta bolo Maman, ça est, c'est la vie de la vie. Je suis à à à à Abondit notre héritage, merci d'aidant, tu Oh ma sœur, oh mon Dieu tu es souveraine. Eh danse. Oh ma sœur, mon Dieu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 Et si je peux s'appeler, je peux s'appeler, le peux s'appeler, je peux s'appeler, je peux je peux s'appeler, je peux s'appeler, je peux s'appeler, je peux s'appeler, je peux s'appeler, je peux s'appeler, Il y a peu de moments à l'éveil, il y a des moments à l'éveil, il y a Baba na ye buju Baba Je la bataille, la bataille, la bataille, la bataille, la bataille, la je la bataille, la bataille, la bataille, la bataille, la bataille, la c'est la la vie. C'est la la vie. C'est la la vie. C'est un la C'est la C'est un peu C'est un peu de la vie. C'est un peu de je suis sur toi, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu vois, tu ah Oh, ah, ben, inna, ben, un Allez, allez, allez, ça, là, là, là, la na elle a subit. La na elle a subit. Ah. Va dire, va dire, va dire, va va va Bonjour va va Ministries, church, de wow. Wow. Je lève mes yeux Vers les montagnes D'où me viendra Laissez court. Ah, ma force reste, c'est toi, Jésus, mon bouclier. Mon bouclier, c'est toi, c'est toi, Seigneur. Quelle est ta puissance Quelle est ta puissance L'action divine, la divine Comme mon cœur, mon cœur, Amen. Amen. Pendant que nous invitons notre papa pour présenter l'orateur de la journée. On acclame pour le roi de roi. On acclame pour le Seigneur. radio Amen Est-ce que vous êtes dans la joie Si vous êtes dans la joie, d'abord, trop fort pour la gloire Aujourd'hui, nous sommes bénis de la part de Dieu Puisqu'il nous a envoyé son serviteur depuis Lumbashi Pour venir nous bénir ici Est-ce que vous êtes dans la joie pour que je le représente, son nom, c'est apôtre Thomas Chimanga. Thomas Thomas celui qui est responsable d'une église au niveau de Lumbashi. Et pendant ces jours ici à Kishasa, Kishasa, il a été accepté de venir de bénir les enfants de Dieu. Et vraiment dans son Programme, il était une personne qui devait déjà rentrer et quand on a eu l'entretien avec lui et il dit non je devais rentrer il faut très vite puisque là-bas on a besoin de moi moi j'ai dit bon si c'est le programme que vous avez Mais si le Seigneur nous fera grâce Que ce programme y aura un changement Tu viendras nous bénir Alléluia. Et effectivement que le programme qui était prévu De rentrer vite à l'Umbashi. C'était le programme donc selon les hommes, et pour Dieu, il a voulu élargir son séjour. Et comme je l'ai dit, ça tombe très bien. Il fallait venir bénir le peuple de Dieu. C'était prévu aussi qu'il doit passer au cours de la semaine de bénir son peuple pour que je l'écoute aussi la manière qu'il doit parler. Alléluia. Amen. Et quand je fais mon programme, je me suis vraiment retrouvé que juste et juste. J'ai dit non, non, ce ne sera pas possible. Et l'une de mes collaboratrices a dit Vous prenez le risque de le passer directement le dimanche. Les saints sont m'a confirmé hein, qu'il passe. Ce n'est pas, que pas que un problème. problème. Alléluia. Amen. Je sais que vous ne serez pas déçus. Soyez vraiment disposés. Nous invitons l'homme de Dieu à porter Timanga. Timanga. Timanga. Timanga. Timanga. nous Timanga. Seigneur te bénisse. Colo à Pambola yo. Je suis madame Boute, colo à Pambola yo. Tu peux me saluer quatre personnes avec quatre bénédictions en quatre langues. Pambola batou mi ney. Père ma En quatre langues. Père mi ney. Attends, vous le rembourrez à la bino. Ayo kao kate, Pambola anglais, Pambola l'anglais. Ouébi tilouba, Pambola tilouba. Ouébi qui soit li, Pambola l'anglais. Oui, mais qui chagata? pas, pas bon, pasteur bon, pas bon, pas bon, pas bon, pas bon, bon, pas Dieu merci, mon pasteur. J'aimerais pas Dieu vous bénisse. Je pas me vous vous pas me Mais toi, tu as salué seulement, tu as béni seulement les langues d'ici. C'est que partout, toi, tu irais pas. Moi, j'ai béni en anglais, en français, anglais, en latin, même en grec. Partout, j'irai. Quatre chiffres, attends. Quatre chiffres, pas du monde entier. Nord, si d'est et le ouest. C'est que toi, tu seras seulement ici. Kingwande, Tilouba, pas le latin, <rire> <Na> grec, dans hébreu, dans l'anglais, dans le C'est pour montrer que j'y vais aller loin. c'était <rire> au <rire> Que Dieu te bénisse. Amen. mêmes J'ai les hommes de Dieu qui à côté de notre papa Sapi. Le le et tous les pensées qui travaillent avec lui Je vous aime trop Je sais comment ça pèse. J'avais commencé une église dans la maison Moi et ma, et ma, et ma fille Moi j'avais commencé ce que la vie dit Deux ou trois mois je suis Deux, Nous étions à toi <rire> Et je sais comment l'œuvre de Dieu pèse. Et j'aime beaucoup les gens qui sont à côté de l'homme de Dieu. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Et Dieu vous bénisse. Vous savez, quand l'homme de Dieu monte, et toi aussi tu vas monter ensemble avec lui. C'est pourquoi il faut faire tout pour que ton pasteur monte. Si il monte, toi aussi tu vas monter. C'est comme s'il si est par terre. Ça, c'est l'exemple. C'est comme si Dieu appelle l'homme de Dieu, il est ici. Quand Dieu l'appelle, il monte ses premiers escaliers. Il te laisse toi, Toi, tu le remplaces là où il était. Dieu lui dit, monte encore Samy. Il va monter ce deuxième escalier. Il te laisse premier escalier. Il monte et il dit encore. Monte encore. A il, il, il, t -t il quitte ce deuxième escalier. C'est pour que toi tu montes. Non. Moi, il faut aider l'homme de Dieu pour qu'il monte. Parce que s'il monte, toi si tu es à côté de lui, tu vas monter. Ce qui Salini. C'est pourquoi Dieu dit à Moïse, cette fois-ci, tu n'allais pas monter c'est tu vas monter avec Jésus. Il y a mon Dieu monte, dit si tu il mon Dieu il y a mon il faut l'aider. Il faut être comme un roi et Non, vieux, tu vas réussir. Quand toi tu gagnes, c'est tout Israël qui a gagné. Il ne faut pas avoir le système ou bien l'esprit de scrap il y a scrab. Il mm. y yeah, oui, oh, a Il l a, a, a, a, a. Yeah. Mm. Il y a quatre, quatre jambes ils... a un Qui connaît un cal ici? Scrab. Scrab. Okay. Scrab, si tu le mets quelque part. Ce côté ici, il y a Dans une petite pluie. Non, moi, boules, okay. Si il y a un esclave qui va sortir. Ce qui va mm. Il n'y aura pas qui va sortir. Celui-ci veut monter, l'autre le Non, non. Vous soyez, soyez comme les fourmis. Vous bon, êtes encore là. Le fourmi. Le fourmi retrouve les fourmis retrouvent les mouches quelque part Il va laisser d'abord la mouche Il va chercher d'autres fourmis Ce côté y a à manger Un, un jour j'avais vu un miracle J'ai vu les fourmis voulaient traverser Mais j'ai vu les fourmis Ils, ils ont fait le pont et l'autre fourmi marchait sur les sorties de Les fourmis ont créé, ont formé les ponts. Et jusqu'à ce que tous les fourmis ont traversé. Les petits fourmis comme vous êtes avec l'homme que Dieu a choisi. Il faut l'aider, deux vieux tu vas aller en avant. Bon, on va, va t'aider bon pour que tu réussisses. Bon, Dès que toi tu réussis nous aussi. Ce si oui. passé Samy si pas pas fait les noms le nom, vous aussi vous allez. Si cette église puisse aller en avant vous aussi vous allez. Que la Sainte Ça c'est l'année de la construction. Cet avant-midi on va parler sur quelque chose Si vous frappez Matthieu chapitre 7 verset 7 Matthieu chapitre 7 verset 7 nous allons lire la parole de Dieu par le Jésus. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. verrez. Frappons, on vous ouvrira. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je pour du Seigneur. Notre roi, nous, nous sommes au devant nous de toi. La Bible dit, dans les derniers temps, il n'y aura personne qui dit à l'autre à créer l'éternel. Mais toi-même tu es là, Seigneur ton Père Nous sommes là Jésus pour ta part Nous voulons parler de toi Nous voulons parler de toi Utilise-nous Père Par le nom de Jésus Amen Ça c'est le verset que tout le monde connaît. Les autres répètent ça Même les pites maîtrisent ça Demandez, vous serez donné. Senga, et cherchez vous trouvez. Luca, vous comprenez pas, vous Nous répétons ça dans nos prières. Mingi na malombo, Mais bien avec ce courage. Il même pas demandé au Seigneur Jésus, Seigneur, où est-ce qu'on peut frapper? Qu est-ce Qu'est-ce qu'on peut demander? Qu'est-ce qu'on peut chercher? Qu'est-ce qu'on peut chercher les autres disent, chemin de des l'homme doit se battre pour chercher, pour trouver quelque chose. Les autres cherchent le matin pour le soir. Ils n'ont jamais trouvé. Les gens ne viennent pas. Dans la semaine à l'église, non papa, je parti chercher, non. Mais si tu lui demandes quelque chose, il va dire non, non, je n'ai pas trouvé. Or, il a mis la parole de Dieu en pratique, cherchez, vous trouverez. Comment toi tu cherches, tu ne trouves pas. Tu cherches tu ce cherches, que Jésus n'a pas dit. Écoute-moi, mes bien-aimés. La Bible dit ceci En vain, vous vous levez vous, très tôt matin et vous rentrez tard. Chemin de fer, l'homme doit se battre et vous mangez des pains de vos suies. めっ! Mm -hmm. Je donne à mes bien-aimés Aux gens qui m'aiment Aux gens qui sont là Pendant leur sommeil Quand il est en train de ronfler Dieu planifie Mais les gens qui vont les chercher Ils les cherchent par les efforts Par leurs propres forces. Ils ne trouvent pas Mais pour les saints comme toi Dieu planifie pour toi J'ai dit ceci Que le Seigneur planifie pour toi cette année il a déjà planifié cette année tu vas construire par l'aide de, de l'éternel tu n'allais pas chercher par tes efforts Dieu lui-même il va t'envoyer ton mari Dieu lui-même il va t'envoyer ton boulot Dieu lui-même il va t'envoyer ta maison écoutez-moi les gens vont construire il va terminer à construire il va dépenser 4500 000 dollars il t'a mis à construire. Toi tu achètes ça à 80 000 dollars. So, ça c'est la grâce de Dieu. Oh, Quelqu'un achète la Jeep de 80 000 oh, dollars. Yep la Jeep de 60 000. Jeep 60 000. Toi tu veux l'acheter so, à 4 500 dollars. Ça, ça c'est Dieu. Oh, Nari yeah, yeah, Je dis rien sur ça. Yamba. Ça c'est toi. Oh, Parce que tu as compris Dieu. Oh, so, so, que Cherchez vous trouverez. Luka Bokomon. tongo Celui qui ne travaille pas, ne mange pas. Obimipé. Pierre, il a dit non. Il nous avait dit ceci Thomas. Dit ceci, Thomas. André. Andele. Pierre et, uh, Jacques. N'est-ce pas, il nous avait dit que vous allez chercher, vous allez trouver. Oui, il avait dit. Connais ah, le chercher les poissons. Toutes nuit. les nuits. Ils avaient trafé les frétins. Mais ils ont mis la parole de Dieu en pratique. Tu sais, il y a la parole de Dieu en pratique. C'est lui le c'est qui a eu le bonhomme. Et l'autre côté. Ils avaient compris mal Ce qui est ce qui est... Mabe Mabe Cherchez vous trouver Bon luka Bon commande Cherchez quoi L'argent Mongo depuis que tu as commencé à chercher l'argent, tu as fait. Cherchez quoi Le mariage qui habillé propre. Avec les longues jupes. Il commence à porter même 20 cm. Croyez qu'on va te marier. Jusque là. Il n'y a personne. La Bible dit ceci. Quand les saints viendront, il va vous expliquer. A quoi la moi, j'ai dit que quand Aaron bégayait, quand Moïse bégayait, il à Moïse, il a comme ça. J'enverrai je ton frère non, pour ton, eu, ton frère, mouhous. Mouhous. Yo, il va t'interpréter, mais moi j'ai dit ceci, Christ aussi bégayé, parce que Moïse a dit ceci, après moi, Dieu vous enverré un prophète, comme moi, Moïse, comment aussi je bégaye? ici Christ il a bégayé, tu dis quoi? Saint-Esprit va t'expliquer. matin, cet avant-midi. Que le Saint-Esprit t'explique. Il n'allait pas t'expliquer s'il demandait. Il n'allait pas t'expliquer s'il demandait. Il n'allait pas t'expliquer s'il cherchait. Mais fil frapper. Mais s'il frappait. Il va t'expliquer si frapper. Chez moi, je pas même pour ne pas frapper. Non. Quand je parlais chez moi, chez moi il, il a dit, papa, Dieu nous a demandé de frapper au ciel. Moi, je m'en ai dit, papa, moi je peux dire, oui, Quel genre d'échelle que tu vas mettre pour monter, pour aller toucher? Et maintenant, parce que je les avais touché, posé la question. Qu'est-ce qu'il a dit, Frapper pour vous ouvrir? <mérite> on va frapper où? <mérite> Ils ont commencé à lutter Frappe au ciel. <mérite> petit, le petit, petit. Ah. Toi tu me montres quel genre d'échelle pour montrer? <mérite> Frappe <mérite> chez moi à la ma porte. <mérite> pas la tu peux entrer chez toi pour ne pas. frapper Ça c'est le travail du saint esprit <mérite> <mérite> Frappons, on vous ouvrira. C'est le centre très capital Et c'est le D'abord j'aime beaucoup votre thème. La construction. Construire, c'est construire spirituellement. Kotonga, et construire même le temple. Non. Construire même ta maison à toi. C'est pourquoi cette année, Tu vas construire au Kotonga. Vouloir ou pas, sorcellerie ou pas sorcellerie, tu dois construire. Est-ce que tu peux frapper la patrie oui, il de ton, Moi, tu m'engage à construire. Une fois de plus, moi, tu m'engage à construire. Meurtre, je Encore deux, troisième fois. Amen à ma maman. Amen à ma papa. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen à papa amen, amen à. papa amen, amen, amen. maman, amen. Ici Christ l'a dit. Ah Christ à pas on va ouvrir pour nous. Et va il continue d'exister. En verset 8. Il dit, moi, en verset 8. Angela, moi, Il dit on ouvre à celui qui frappe. On peut pas ouvrir. Ah, celui qui ne frappe pas. Toi, le problème, il faut frapper. Maintenant, où est-ce qu'on peut frapper Exode. Bobimi. Exode chapitre 17. Bobimi, Toi, tu vas commencer à partir de verset 1. Jusqu'à 6. Mais moi je vais commencer ici seulement. Je vais lire seulement 6. Exode chapitre 17. Verset 6. Exode verset 17. Verset 6. Voici, je me tiendrai devant toi. Sur le rocher. Tu frapperas les rochers Et tu en, sortas, tu en sortiras de l'eau Et le peuple boira et le Moïse fit ainsi Aux yeux de, des anciens d'Israël Que le Seigneur bénisse sa parole Ici c'est le peuple d'Israël il quitte en Égypte. Avec, avec Dieu dans le désert Il arrive dans le désert Là où il n'y avait pas la pluie on voulait, a Là où il n'y avait pas source d'eau Même la pluie d'eau il n'y avait pas Mais les peuples avaient soif Ils ont dit non non Il y a quelqu'un qui nous avait fait quitter Qu'on aille les voir Donc, il des Pour qu'ils qu nous donne de l'eau à y a cet homme-là il s'appelait Moïse. Multitude de gens sont, sont allés devant Moïse. Donne-nous des lots. Donne-nous de l'eau. Tu t'es montré comme un héros. Like like oh Dieu Oh Yahweh. Maintenant, nous sommes dans le désert. Il n'y a pas de l'eau. Donne-nous de l'eau. Et le peuple, ils le peuple. Très mauvais. Eh. Et la Bible dit qu'ils ont commencé à presser Moïse. Donne-nous de l'eau. Et la Bible dit Moïse a dit, bien sauve-moi. Il est allé, bien sauve-moi. Dieu sauve-moi. Il s'est sauvé à la montagne. Oh le talent Dieu. Tu m'as choisi. Tu m'as donné la charge. Je l'ai fait sortir de l'Égypte. Maintenant nous sommes dans le désert. Il n'y a pas de l'eau. Il me demande de l'eau. C'est ça un bon serviteur de Dieu. C'est ça un bon serviteur de bon Dieu. Bon salut, si le peuple vient devant bon, lui le bon avec bon, les bon problèmes, il bon. va consulter Dieu. C'est pourquoi vous voyez, mon pasteur, il consulte Dieu tous les jours un à cause de vos problèmes. Amen à ma maman. Amen à ma papa. La Dieu va dire à Moïse. Moïse, Moïse Qu'est-ce que tu es venu faire ici Tu as quitter ce ta maison o, yo. Ta femme et tes enfants Mose, nabalana nabalana yo. ici dans la bouche Sous le chalet Modala, modale, sous o, la montagne Pour me demander moi à mai. Moïse Mose. Non, la solution La solution se trouve là-bas e, Au e, milieu du peuple Il Kati, y a de l'eau au milieu des il y a de l'eau. <mère> il y a de l'eau. <mère> toi, tu n'as pas remarqué un rocher là. j'ai vu un rocher. Alors, <mère> rentre là-bas. <mère> Zonga Au milieu des <mère> il y a la solution C'est ça mon problème. <mère> <mère> Écoute-moi. <mère> quand toi, tu murmures. <mère> quand le peuple, quand, <mère> <peuples, elles> <mère> quand il cherchait de l'eau à boire. <mère> plein de soif d'eau. Il y avait les rochers là-bas. Le problème des rochers, c'était quoi Comment il ne m'a pas touché Elles ne m'ont pas frappé. Comment je peux donner de l'eau Le problème des rochers frappe. Mais là, Israël avait besoin de l'eau seulement. L'eau que nous sommes en train de jeter partout. C'était leur soif C'était leur besoin. Mais toi Tes besoins, Ta soif C'est pas de l'eau C'est quoi Qui peut me dire t'as besoin Tu as besoin Tu as besoin as bebé. Bebé quoi besoin. quoi Tu as, as besoin, besoin. besoin. quoi quoi Tu as besoin quoi besoin quoi moi j'ai besoin de construire une grande église. J'ai besoin de presser les blancs. J'ai besoin de construire une maison d'étage pour mes enfants. J'ai besoin d'être en bonne santé. C'est ça, mes besoins. Maintenant, Dieu dit ceci. La solution, ce n'est pas ici à la montagne. Écoute-moi. Je peux ouvrir le parathèse. Surtout chez nous à Lubumbashi. Papa, toi, tu ne fais pas monter. Papa, Toi, tu ne fais pas monter. Papa, cette semaine, nous n'allons pas monter. Papa, demain, je vais monter. Pour rien. Tu habites à la montagne, c'est pourquoi il faut monter chaque fois. Écoute-moi, tu as dit ceci, la solution, ce eh n'est pas la montagne Moïse. La solution, c'est eh en Comme de... tu es là, la solution est eh là. Tu m'as pas compris. Ta solution à toi eh est là. Eh tu m'as pas compris. Ta solution eh eh eh pene compris. Eh eh Ta solution est eh là. là. Eh il faut que j'aille Il faut que je voir ma tante mon Il faut que j'aille voir le prophète là. bas il n'y a pas de solution. Ta solution à toi. Et ici. Le problème. coca Si tu ne te frappes pas. même si tu murmures. Même si tu dis, Seigneur, si tu ne me donnes pas, après je t'abandonne. abandonne Il y a une sœur à notre époque, elle avait donné le Seigneur qui te mentonne. Si tu ne donnes pas le je t'abandonne. Je t'abandonne. Merci. Octobre, okay. novembre, décembre, je t'abandonne. Je t'abandonne. Elle a abandonné Dieu. Et Dieu est là. S'il a, a, a, le salon, avec, avec le, le fauteuil, la. avec la, la télé, la. La. il va mettre les pied sur sa table. La. Et avec le temps, Abandonne-moi. On n'a jamais donné au Seigneur les qui tu m'entends. Le problème, toucher son cœur. Il, Il t'a déjà donné la vie éternelle. La, la vie éternelle, tu as ça. Gratuit. Mais pour avoir la maison, pour avoir le mariage, pour avoir les choses de ce monde, pour avoir le beau boulot, pour avoir l'argent. Quand, tu ne touchez pas, tu ne frappes pas, tu seras le même comme Yahweh. Yahweh ne change pas. Rabbi ne change pas. Rabbi ne change pas. ne change pas. Rabbi ne change 2020. Rabbi ne change pas. Rabbi ne change pas. Rabbi ne change pas. pas. La solution est tombée milieu Ne viens pas ici, Moïse. Goya, Mose. Pourquoi tu es venu pour ici? Pourquoi? Rentre. Bon Zonga. Moïse, il est rentré. Mose, Zongi. Les gens croyaient que Moïse va rentrer avec les tonneaux de tonneaux de l'eau. que Moïse, il est rentré vite. Avec son bateau. C'est quoi, quoi encore? C'est quoi encore, Moïse? C'est quoi encore, Moïse? Heureusement, il appelle les anciens. Les anciens les sécurisent. C'est des lois. Bonjour mon cher, ici, il y a un problème. qu'il ah, oui. y a un rocher au milieu, de... au milieu du, du peuple saint. Le rocher là plein a plein d'eau. Cherchons les rochers. Les sensations commencent à rocher. Il y a le rocher là. Allez, vous ici. Amène-moi les bâtons là. Il arrive maintenant devant le rocher. Quel miracle rocher sec. Le rocher sec. Donne-moi les bâtons. Peut-être les enfants jouent aussi le rocher. Peut-être les, les, Peut Peut les mamans, comme ils aiment beaucoup laver leurs talons. Ils frottaient aussi le rocher. Or le rocher so, Plein de solutions Et ton nabiyano. Moi je suis frère le bâton Moi je suis lignenda Nga Petit Plein d'eau Écoute-moi mes belles Ta solution Est ici Le problème Ganga yeah. Ton visant de l'Europe Est Et ici Et Visant de l'Etat Est Et ici Ton mariage Il parle Awa yeah. Ton moulot ta fécondité. Comme ma Tout ce que tu as besoin. Le problème. Touché. Frappe. C'est pourquoi Christ l'avait dit. Yon, qui Frappe, vous Beta, vous Il y a quelqu'un qui a expliqué ça après. C'est l'apôtre Paul. Exactement. Polo. Un Corinthien chapitre 10. Un tu vas écrire à partir verset 1 jusqu'à 4 mon frère toi tu vas me donner verset 4 après tu vas pas ceci vos pères tous ils étaient baptisés quand ils avaient traversé Rouge. tous avaient mangé de nourriture spirituelle quand ils mangeaient la manne et tous ils avaient bu de l'eau qui avait sorti de, le, de la rochée. Oui, rochers que là. Moïse avait frappé à porte-pôts de ceci les rochers là c'était pas n'importe quel rocher les rochers là les suivait les rochers s'appelait, c'était Jésus-Christ. Écoutez-moi, quand tu étais de l'autre côté, le rocher te regardait de loin. Quand tu étais païen, le rocher te regardait. Quand tu as quitté dans le monde, tu as Jésus. Le rocher commence à marcher avec toi. Tu marches avec les rochers. Tu tombes les rochers, sont là. Tu te rêves les rochers sont là. Sont là. Comme tu es là, tu marches avec les rochers. Marche avec les rochers. Je dis marche avec les rochers. Je dis marche avec les rochers. Tambola la Libanga. Marche avec les rochers. Marche avec les rochers. Dans tes affaires. Marche avec les rochers. Dans tes études. Marche avec les rochers. Dans, les rochers. Dans ton boulot. Marche avec les rochers. Tambola Nalibanga. Qu'est-ce que c'est de venir? Le peuple est s'il fait. 40 jours de, de repos. Le rocher aussi était là. Le peuple commence la marche. Le Je ne sais pas si c'était des si c'était derrière. le rocher, il va marcher avec va n'importe quoi dit ceci. C'était pas n'importe quel rocher. C'était Jésus-Christ. Il le suivait. écoute moi mes me bien-aimés. Je pas seul. J'ai dit tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. J'ai dit tu n'es pas seul. Dans côté. C'est comme un petit dans notre ensemble. Il me dit, papa, je pense sais c'est comme si Dieu ne ou pas. Un jour, en pleine prédication. Je lui ai dit, bien ici. Il est passé devant. Je l'ai ingénieur dit. Ah, père. Toi, tu m'as dit hier que Dieu n'existe pas. Un girier, Dieu. Mais il va m'utiliser. Dieu écoute seulement les ingirs. Mais si tu lui demandes l'argent, là, il ne l'écoute pas. J'écoute Dieu écoute. Tiens, il marche avec toi, écoute-moi, bébé, là-bas, j'adore ma chèque à Comme atembo. ils avaient touché le corps de Dieu, j'ai dit les petits, atembo. les petits ici, si, oh, bah, comme atembo. ils m'ont touché, oh, bah, man, comme ils ont frappé atembo. mon cœur, je dois les suivre, même dans le feu, même dans le feu, J'ai dois les suivre. Écoute-moi, si tu touches le cœur de Dieu, Dieu va te suivre. Tiens-moi, Roland. Les petits, on dit non. Oh, roi, vie éternellement. Ah bien, mon condi, Bikasieko. On peut te oui respecter, oui. on vous respecte, on vous respecte. On vous respecte, vous autres, chef. Mais pour faire ce que tu es en train de nous demander. Pour faire ce que tu es en train de nous demander. C'est ce que tu es en train de nous demander. Que vous commandez les bons soirs. Non, non. Je dis petit. Je dis pas, non. Je dis pas, non. Je dis pas, non. Je dis pas, non. Vous allez passer aujourd'hui. Vous Ah, Mais vous avez touché mon coeur. C'est pas un problème. On a ciblé la foule. Cette fois, on a pris le petit dans le feu. C'est un petit problème. vous avez touché mon coeur. Et moi, dans le feu écoute moi Yo, si tu touches le cœur de Dieu il va te suivre moi aussi j'avais touché le cœur de l'éternel j'abandonne l'islam on, on me de chez nous trois mois après il si y, oh, oh, y a une offre qui vient une offre qui vient on dit Omar il y a une offre à Mec dans la base d'islam mais pour que tu ailles là-bas, il y tu tu vas commencer à étudier et on te paye 2500. À l'époque-là, pas même un dollar. Un dollar c'est à tu zéro Jésus, pas là-bas. Je préfère de rester au Congo Pauvre Qui allait là-bas musulman. Non non Je Comme tu as touché mon cœur je vais te lever Je vais te lever Aujourd'hui j'ai prêché J'ai dit j'ai vu l'eau de presque toute l'Afrique noire. L'Afrique noire. J'ai vu l'eau. Je n'ai jamais tombé mal à 30 ans. Je suis toujours comme ça. J'ai dit petit, comme tu as touché mon cœur, comme tu ne m'as pas abandonné, je vais t'élever. Écoute-moi, frappe le cœur de Dieu, tu verras ce que Dieu va faire. Regardons dans la Bible, une dame là, elle s'appelait Anne, il avait un problème. Les gens mangeaient, buvaient. Elle a dit non, non, moi je n'ai pas le temps de manger Je n'ai pas le temps de boire Elle a regardé là, l'homme de Dieu est resté L'homme de Dieu reste ici Je sais pas, il avait compris Ça, Ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit Je vais m'asseoir en face de l'homme de Dieu Elle a commencé à mire, elle a prié trop a Et la voix ne sortait pas, pas. L'homme de Dieu est venu. toi femme, femme, femme. Jusqu'à quand tu es toujours ivre Tu mon aux un Ta servante a un problème. Ta servante a un problème. L'homme de Dieu eh c'est comme ça. Comme je j'ai un problème. Dieu Dieu l'avait parce qu'il avait touché le cœur. Bon, Mais toi ta façon de prier. Le la... Ta façon de servir le est es Dieu le le... es Est-ce est si es tu sais, est si que tu es dessus, Dieu Tu fais, c'est comme si tu ne fais pas. Tu es là, c'est comme si tu n'es pas là. Tu sais, Dieu, c'est comme si tu ne le sais pas. Est-ce que tu touches le cœur de Dieu ben Amen. E Amen. Tous ceux qui avaient touché le corps de Dieu. Oh, no, so Regardez ma... un homme comme Élisée. Non, ah, l'homme de Dieu. Oh, l'homme ta... de Dieu nous supplie de rester. Mon bon le... de... de... reste petit, reste-toi. Tu vas te... aller loin. Élisée dit, mon frère et mon seigneur. L'éternel donnez-les Ton âme est vivante. Tu ne les donneras jamais. Jusqu'à ce qu'ils ont traversé la chose. C'est ça les gens que Dieu aime. Il faut pas à toucher le cœur de Dieu. Toucher le cœur de Dieu c'est quoi? Faire les bonnes choses qui touchent Dieu. N Il ne faut pas toucher Dieu dans le mauvais sens. Comme le Saphir et le Nania et le Saphir. Tu sais que dans, la, dans le Nouveau Testament, dans l'alliance, c'était seulement cette famille-là qui était mort. Et ça frappé avec le le mort. Dans le Nouveau Alliance, c'est seulement maman. la famille Papa Anania. lui et sa femme, sa fille la Avec l'esprit de mort. Parce qu'ils avaient touché dans mauvais sens. <rire> <lenge> <rire> Ces gens comme ça, s'ils deviennent quatre couples ici. c'est que l'église est foutue. Eh, c'est bimine, l'église est bébé. L'église est foutue. Il faut que je laisse terminer maintenant. Et bon, il a dit, ça quoi? à bon moment. Le Seigneur les a Et Pierre, il dit, ma petit mon cher, mon cher, quel courage! Le chant là, c'était pas pour toi. Il a quand tu avais vendu, l'argent là, c'était pas dans tes mains. Alors, pourquoi, venir, pourquoi venir tromper le Saint-Esprit La femme aussi. la femme aussi. Moi, je que moi, je sais que c'est nos mères qui sont bien. Mais la femme, elle avec l'esprit de son mari. Papa, là, je sais pas qu'il savait parler. Avant de venir avec les hommes de Dieu, par exemple, quand nous avons à 10 000, on a vendu 5 000, on et l'on sait lui dire L'homme de Dieu, dont Dieu avait fait casser, on a vendu à 5 000, mari a vendu à 5 000, et toi aussi moi c'est quoi les femmes craignent les seigneurs c'est -ce quoi bô. que les femmes et toi si tu viens avec le même propos Pé. Pé. tu vois les jeunes les gens qui viennent ils viennent d'enterrer ton mari sous Dieu dans mauvais sens. Si zambé, le Évitez de, mes de bien de aimer. Ne faut pas être le, parmi les gens qui gérent l'homme de, de Dieu. Si tu vois seulement quelqu'un vivre avec l'autre oh, église. Mon cher pardon, pardon, pardon. pardon. pardon. J'ai dit à mes enfants, j'ai dit, dit, dit, dit à mes enfants, désormais. Ne regardez pas le théâtre qui parle contre les faux dieux, les, les hommes de Dieu. Ne, ne le suivre pas. pas. Ça, c'est le plan du diable. Il veut montrer que tous les hommes de Dieu sont le matin. C'est pour décourager le, le peuple de Dieu. Pour qu'il enlève la confiance dans les hommes de Dieu. Or Dieu a dit à Moïse Tu vas mener le peuple vers la montagne, au pied de la montagne. Et quand je parler avec toi, je veux que le peuple ait toujours confiance en toi que tout ce que tu lui parles ça vient de moi, mais à lui diable, il veut montrer que non, si les hommes de Dieu sont tés... les martyrs je dis que ne regardez pas les théâtres comme ça comment frapper là tu peux écrire et 2 rois chapitre 4 verset 8 Ça c'est une oui, maman oui. qui avait un problème La maman a un problème, la maman a un problème. Riche bon, Beaucoup de choses Mais où est le petit Où est les enfants Si c'était Dans la famille de ma mère Si c'était dans la famille de ma mère en tout cas, mes ongles, aller les chasser, La chasser. Je le vais passer. Parce que, si, la femme ne met pas au monde, elle a un problème. Je ne vais pas faire ça. Je ne vais pas faire Tu es là seulement pour manger l'argent de notre frère. Tu ne donnes pas les enfants, tu es là seulement pour s'habiller. Et rouler avec les vécu. Tu dois partir. Mais la maman là mama Elle était chez elle Je te montre maintenant comment oh. frapper Et où est, où, est, où est tu peux frapper Elle était chez elle Elle avait un homme de Dieu S'appelait Il est monté Il est descendu Sous le soleil C'est là c'était de Dieu C'est de Dieu Elle est, de est allée devant lui Pardon papa chaque fois que tu viens ici, il venir manger chez moi L'homme dit « Ok, ça va maman » Chaque jour, il arrive dans cette ville Il va aller manger serpent... chez moi Il mange Il prend de l'eau Il met cuire dans Il Demain encore Il mange Il dans Il le la femme dit ça va. Iro你在 Toi, reste seulement comme ça. Je t'aurai. Je, Je bon. t'aurai. Écoute-moi. Si tu vois, tu fais faire des choses. Et tu n'exauces pas. Que tu n'as pas arrivé au terme. Continue de faire. La femme, elle a aidé. Allez, je dois faire quelque chose. Je dois construire Mais une maison. Si ma maison, elle a demandé à son mari. Le mari a donné le moyen. Il n'y a que toi. Qui ne demande pas ton mari l'argent pour soutenir les de Dieu. Avant que ma fille m'a appelé. Mon mari a un cop. Il me donne ça, papa. Tu as un sang. Il n'y a que toi qui ne parle pas à ton mari pour vouloir de Dieu pour Zambé la femme a dit à son mari cet homme ici va loin je préfère qu'il commence, qu commence à se reposer. le mari a donné le moyen tu connais l'histoire et là qu'on suit une maison en étage car il est construit en étage le balcon le et elle elle a rangé la chambre là a lits chandeliers la chandelier table ça prophétique ça dit trop et prophétique ça dit trop je là l'homme de Dieu est venu comme Monsieur, comme ça on parle là-bas, on, on passe là-bas au match quand même. Après, on oui. se repose, on parle. Okay, on Il arrive là. Eh non, monseigneur. Au Aujourd'hui, vous n'allez pas manger dans notre salon. Suis-moi. Suis-moi avec respect simo il vient comme ça derrière la maison il y avait les escaliers il monte jusqu'à dans la maison c'est ici que tu vas commencer à manger c'est ça ton lit c'est ça la table c'est ça la chaîne de lit c'est ça, ça les clés cette maison est à toi si tu veux mettre le locataire, c'est ton Si Tu veux mettre ton oncle, c'est ton oncle. Cette maison est à toi. Ça a touché le cœur de l'homme de Dieu. Ah! Ah! a construit pour moi. Moi je suis cette maison est à nous. Oui son excellence, c'est ta maison. Ah non, je crois pas. Non, mais il t'a donné la clé, non? C'est à toi. C'est va lui dire. Il a ah besoin de quoi? Pourquoi ça? Parce qu'il avait touché le cœur. Or, elle mangeait le foufou. Elle ne parlait pas. C'est Ce que tu donnes là, c'est le foufou. Foufou, tu peux donner à n'importe qui, non? Tu peux jeter ça. Foufou. Les foufous on donne même aux sorciers Christ l'a dit vous donnez le foufou à vos ennemis Foufou ne s'entend pas Mais quand on l'a présenté la maison Tu avais besoin de quoi Non je n'ai pas besoin de quelque chose de mon Seigneur Tu connais l'histoire Comme ça je vais parler au roi Mais si tu as un problème Que le roi intervienne. Même un général devant toi. Ah non! J'ai souvenir de mes frères. Le roi et le général. C'est mes frères. Je ne te demande rien. L'homme de dit mal à l'aise. Pourquoi mal à l'aise? Parce qu'on avait touché son cœur. On avait frappé son cœur. Il veut rester calme. Comme notre pays est calme là -bas. Comme il marche pas seul Il marche avec le Dieu qui lequel le cœur Dieu lui révèle à travers son oui, oui, oui. serviteur. Cette femme là oui. Son mari il est déjà vieux Il n'a jamais allaité la foi Qu'est-ce que tu dis vrai En vous ordre des Seigneur Ok, vas-y. Non, c'est vrai. C'est moi qui passe à la cuisine. C'est moi qui parle avec eux. Je n'ai jamais vu un bébé ici. même un enfant. Je vois seulement les serviteurs. Mais pour l'enfant. Je n'ai jamais vu. L'autre fois, quand on était parti on avait trouvé seulement la vitrine ici. C'est avec plein de verres. Tu vois, vu de il n'y a personne qui casse le verre. Il n'y a personne qui, qui non, fait tomber la de télé Je n'ai jamais de senti de le bruit dans cette maison. Elle n'a pas une enfant. Elle me Tu dis vrai. Non, barbie, Mais c'est vrai, non Mais solo, te te... Que Je t'ai déjà menti. Ça, quoi, ça je sais pas si tu m'as jamais menti. Bon, pas, bon, appelle la Ben gaï. Maman arrive. Maman Avant qu'elle entre dans la maison. L'homme a dit c'est. L'année prochaine. Vous voulez aller L'année 2024. Mois de février. Mois février. Je vais te trouver avec l'enfant. Tu vas lui donner le nom. Samy. Sami. Tu dis pas Amen. L'année prochaine, il n'a pas chassé l'esprit de stérilité. A le combat, a il n'a pas fait confession. Confessez-toi. Tu fait avorté comme défaut. L'année prochaine, tu auras un enfant. C'est-à-dire, l'enfant de la femme-là s'est trouvé en Élysée. Aujourd'hui, Élysée, c'est qui L'homme de Dieu, Commentaire c'est Tomati Manga Omar. Dimbola Manga Omar. Si Christ avait un bureau, S'il avait le papier en tête, ce à le papier en tête, les avec où il il avait dit Samy, je te laisse mon bureau Et tout Papier en tête, le seau. Pour peut-être qu'il y avait le problème, tu remplis son problème. Tu mets le seau. Moi, si je vais l'assembler. C'est ce qu'il avait dit à Pierre. J'étais dans le pouvoir. Tout ce que tu vas lier. Moi, ce suis ciel. Je vais les lier. Aujourd'hui, il y a Samy. Tout ce que tu vas dire Je vais l'accepter Là où tu peux frapper Jésus est déjà parti au ciel Salut Dans lui il y a tout L'homme de Dieu c'est la bénédiction pour son père L'homme de Dieu c'est la bénédiction pour le peuple de Dieu Dieu il vous a béni Dieu nous a béni Pour nous donner ses serviteurs Dans l'homme de Dieu il y a tout. L'argent. c'est se trouve dans de Dieu. Non, Le mariage. Dans de Dieu. Tout ce que tu as besoin. Ça, ça se trouve ici. Si tu as besoin de frapper. Ce n'est pas mangengengé Ici. Ah. Je suis grave. Fièvre moi. Il y a 32 ans. J'étais dans la permanence et j'ai vu une maman qui venait avec l'enfance. Viens, maman, Je me suis fortifié. Ami J'ai posé la main sur l'enfant. Au nom de Jésus. Amen. Le soir, la maman vient à l'église. Avec l'enfant qui joue. C'est ce que la porte dit. En recordant. C'est comme si nous sommes mecs. Nous le sommes C'est comme si nous sommes malades. Mais en réalité, quand les malades vivent on les pose la main, il devient bon saints. En regardant, c'est comme si nous sommes les pauvres. Mais en réalité, si les pauvres viennent, on pose la main, si il il il il devient ma riche. Ma c'est ça ce qui est dans l'homme de Dieu. C'est bon tout, tout que ce que tu as besoin là pour que tu construises cette année, pour que Dieu te donne le moyen de construire ta vie, de construire l'église il va apprendre à toucher le cœur de l'homme de Dieu. Quand tu vas commencer à toucher le cœur des hommes de Dieu, il va te libérer tout ce que tu as besoin. Amen à ma maman, Amen à papa, Amen apprendre à toucher. C'est pourquoi Jésus avait dit: Frappez, on vous suivra On ouvre à celui qui frappe. C'est frapper là où il y a tout. Ton père, lui, t'avait mis seulement au monde. Ta mère, t'avait mis seulement au monde. On met au monde là le corps. Le corps. Mais le cœur. C'est Dieu. Ta vie, c'est le Dieu. Il t'a fait grandir. Il t'a fait étudier. ne pas avoir le boulot, pas avoir l'argent, pour le mariage, c'est Dieu. À travers ses serviteurs, j'ai dit ceci Tu es béni. J'ai dit Tu es béni. J'ai dit encore Tu es béni. Opamola, pour avoir un homme de dieu qui crée dieu dame, et qui témoigne dame. jésus ce n'est pas ce n'est bah, ah. d'avoir un bon, un bon serviteur de Dieu. Bah, aujourd'hui il y a plein faux de serviteurs le, le de salé, de belé. faux il y a ma B. mais pour avoir un bon ça c'est la grâce. C'est pourquoi la rue dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Ça c'est la grâce qui vient de l'éternel. C'est parce que la grâce, la femme là, ce n'est pas maman Marie-Claire, ce n'est pas maman Marie-Jeanne, Oh maman ce n'est pas maman Mambouvi La femme là, c'est l'homme de Dieu. vous trouvez un bon homme de Dieu, c'est la grâce qui vient de faire. Beaucoup de gens aujourd'hui, il est à Maïkari. Ouais. Il est en islam <credits> Mais toi et moi Dieu nous a fait grâce D'avoir <credits> <credits> quand même un homme de Dieu, un homme de Dieu <credits> Qui <credits> te montre <credits> <man, credits> Si tu vas voir le bien Apprenez à toucher le cœur Tout ce que tu as besoin là L'enfant là Il est mort après <credits> Je termine maintenant Là. La femme, sur la dit non. Je sais là où l'enfant vient. Moi, Vite, dans la bourse. L'homme de Dieu, regarde. Ça, c'est la semaine de Je n'ai pas appelé. Dieu a caché quelque chose à l'homme de Dieu. arrive a commis. L'homme de Dieu, je vous salue d'abord. La plus beauté. Est-ce que moi je t'avais demandé l'enfant Moi, moi, Tsunamite, <cancions> je t'avais donné toi l'enfant. <cancions> oh non. Es. N'est-ce pas que je t'avais dit qu'elle ne me trompe pas, <cancions> oui, tu avais dit, pas dit. Tu. Mais qu'est-ce que tu m'as fait Au <cancions> lieu de toucher Dieu. Voici ma Au lieu que là, priez au Seigneur. Elle <cancions> <Oulé cancions> est venue. Pas, cet enfant vient de toi moi, non, le moi, je ne sais pas j'ai demandé le seigneur l'enfant depuis avant que tu viennes non, non, à à mais toi tu m'as amené cet enfant aujourd'hui les mots tu dois venir avec moi si vous voulez te venir il a un problème Dieu m'a caché la dame dit ceci l'éternel les vivants. <muchempe> Ton homme au ciel vivant, tu ne peux pas rester. Là, elle a parlé comme elle est aussi parlé. L'homme des cieux, oui, j'étais païen. Tant si tu peux dire, j'étais païen, j'étais pite. j'étais voleur. A partir de toi, j'ai accepté Jésus. Jusqu'aujourd'hui, je suis tel que je suis là. Je ne t'abandonnerai jamais. Dieu est vivant. et toi, tu es vivant ton âme Elle a amené l'homme de, de, de Dieu chez elle. a L'homme de Dieu. Eh. Elle vous Elle a mis mon Dieu Elle a il est là, Elle a mis mon téléphone. Elle Elle a à a touché l'homme de Dieu pour l'église, Tu connais l'histoire de ta Il a touché la, le cœur de de l'église. Le le C'était comment le fait, était Il était mort Il a ressuscité À toi Tu es là c'est pour toucher dans le mauvais sens. Je termine Dis à Dia à Moïse. quand tu feras une robe pour le souverain sacrificateur. Tu mettras les douze pierres sur sa patrie. Les pierres Le bière de valeur. Si chaque pierre, tu vas écrire chaque tribu le nom de chaque tribu Quand il va se présenter devant moi, je vais commencer à lire les noms qu'il a. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu euh, oh, veut que ton nom reste dans le cœur de ce cœur. C'est il passe ici. Quand Dieu lui regarde, ils sont dans le cœur leur rang. Il voit ton nom dans son cœur. Quel est l'homme-là? Qui, quel est l'homme-là qui va rester dans le cœur C'est celui qui fait les bonnes choses à C'est comme si dans notre assemblée, lève-toi, on va prier. C'est comme s'il si y avait des saints dans notre assemblée. Grave malade. On m'a dit, papa, vous négligez. C'est Ralph et ses nana sont tous sont gravement malades. J'ai dit non non Dieu va les guérir. Après des semaines. C'est dis Papa. Si on vous dit que c'est AFC, nana l'un elle est mort. voyez que ne est gravement malade. va Va la ici. On a mené les deux On va prier pour vous. Ne nous dit pas que nous sommes guéris. Tant que Dieu vous a fait encore Nous avons commencé à prier. Moi et les gens qui étaient avec moi. 20 minutes. 20 minutes. 30 minutes. Elles étaient toujours là. j'ai commencé à parler là. Je suis revenu en Lingala. J'ai dit Seigneur Dieu, parmi les deux, Laisse nous la Alpha. La la e la la sois laisse-nous e servir. Dans Jésus. La debout. Au nom de Jésus, papa papa moi je suis lui. guéri mi, la, la bik -na papa. Je laisse la prière. La Après nana me pose la... papa. Si nana un Pourquoi vous priez ainsi bon lis, moi je disais quoi tu disais Seigneur. Bon si tu des, prendre quelqu'un. Prends la Nana. Laisse la servir J'ai dit c'est vrai. Moi j'ai un bon temps aussi, il faut comprendre. Quand j'ai prié là, j'avais le de J'avais le sujet de Séf. Mais c'est Alpha va amener toute sa famille à l'église. C'est Alpha, même on C'est Alpha, va acheter 30 chaises. Et la sœur Nana. Elle avait toujours le problème à l'église. Attends toi-même. Que je pris pour la sœur Nana. Que je les salve. Là, j'ai non, Seigneur. salve. Tu as Nana. Nana a commencé à me condamner. Parce, Parce, dit, il faut me comprendre. Koso, ça, a, a fait beaucoup de choses pour ça. Aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui, elle est avec Jésus. En bonne centre. Apprendre à toucher le cœur. Apprendre à toucher le cœur de l'Église. Vous que tu construis cette année, ta vie ou l'Église, apprendre à frapper le cœur. Apprendre à donner les choses de valeur. Apprendre Apprendre à chanter à plus que tout le monde. Apprendre à donner les choses que les gens ne donnent pas. Un jour, l'homme de Dieu va parler. Élevez un peu tes mains. Je Seigneur, merci. Je vois comment Dieu va élever les gens ici. Je veux comment Dieu va élever beaucoup de gens ici. C'est lui qui va, qui va commencer à frapper, toucher le cœur de l'homme de Dieu. Celui, Celui qui va, va toucher le cœur de l'église. Je veux que le Seigneur merci le et tu prends la décision de commencer à toucher le corps de si l'Église a besoin de quelque chose que tu sois le premier le pour exécuter par le nom le le de Jésus prions Bonde pa la pansambe, bonde la. Bonde la kuna sama mate ya tonga lelo. Alléluia. Bana goye komane l'homme de Dieu na sala si boku na nzambe. Et nzambe oyo ayaki na ye ku hautalubumashi. Wa imagine na Kinshasa za na nzambe na epa na kozoma ye. Hisaka oyo malobe uti kobima nous prions pour l'homme Amen. Amen. Amen, Amen. C'est bien à ma il faut toucher les cœur. Amen, amen. la construction, la construction. Tout Lancé déjà au oh, téléconstruction et y à coquabati temple et c'est un autre temps pour me belé à au sein qui m'a rebelé mille deux dollars pour avoir aussi sa travail de bosse aux alentours à Nesikao et Tika m'a senti à Simbao pour le possible à moter oh. amen amen n'a pas eu naïo et ma financer à l'église qui est né qu'on est à la tica et bon et de Simba Maka.